Bonjour, je vais commencer un nouveau tableau. C'est un tableau avec un nénuphar. J'ai un bassin avec des poissons et des nénuphars Et c'est un thème qui me plaît. C'est quelque chose qui est magnifique. Hein. Donc, euh, je vais voir, je vais faire l'esquisse et je vais commencer, vous euh, pouvez me suivre, avec tuto, euh, ma façon de faire. Et c'est donc un nénuphar violet que je vais faire au départ. Donc je vais commencer l'esquisse les euh, au crayon. Alors là, je vais considérer ici, euh, il, y a, il y a le centre d'un nénuphar à peu près. Là, c'est les feuilles qui commencent autour. Hein. Donc euh, avec... Euh, euh, donc je vais voir par exemple, comme ça. Et puis de l'autre côté, pareil. Hein. Ensuite, on... Pareil. Bon, c'est toujours les uniformes, c'est presque pareil, toujours là. Hein. donc au-dessus, là, donc, euh, faut que je vois un peu comment que je peux faire. Hein. Ici, ça c'est au-dessus. faut qu'on réfléchisse quand on fait ça, donc parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. Hein. Donc c'est un une phare violet. Hein. Et on a, là, il y a quelques feuilles de, de phare, hein Déjà pour l'esquisse c'est l'essentiel. Hein, donc, euh, ça va suivre avec le fond. Bon, je vais commencer les couleurs de fond. Je vais d'ailleurs, euh, je vous présente les, ma palette. Palette. Ah, ça, alors, là, il y a du vert de vessie hein, foncé. Tu verre émeraude, tu pleu du jaune pâle, du jaune de cadmium moyen, et tu pleures de.. Euh, ah, enfin. Je sais même plus comment ça s'appelle. Le pleu de copains, voilà. Et ça c'est du une burette avec des médiums. C'est hein? du médium. Euh, Que je vous montre le truc, c'est du Talens 084, médium pour diluer, hein. c'est pour faire le fond. Hein. Et donc euh, là, je vais commencer, euh, je vais mélanger un peu les couleurs euh, euh, du jaune pâle avec du vert émeraude, hein. plutôt du vert émeraude avec du jaune pâle pour faire les feuilles. Hein. Voilà. Je vous montre un peu, voilà. Oui, c'est à peu près cette couleur qu'il faut, hein. Vert, vert émeraude hein. on peut aussi prendre du cadmium euh, moyen hein, avec du vert émeraude hein. voilà c'est un peu peut un peu plus foncé Je vais d'abord faire des feuilles, ensuite je vais faire euh, des reflets du ciel avec euh, du bleu de cobalt. pure départ type où est-ce que je suis Là-haut aussi, oui. Euh, tout ça. En peu de copalte. Hein. On va voir ce que ça va donner. Hein. Ça va être... que je là. Un peu de verre. émeraude avec du... là pour faire une feuille encore là. Je n'ai pas encore l'habitude de parler tout le temps quand je peins. Hein. C'est une amplitude qu'il faut que je prenne pour expliquer ce que je fais. couche comme ça dessus Toujours du bleu de cobalt que je mets dessus. Une deuxième couche pour, les... pour faire un peu plus opaque. Après, le Néphar, je le fais au couteau. Hein. C'est un violet que je vais faire. faut aussi que je reprenne un peu les verres hein, dessus. Une deuxième couche de verre. deuxième couche hein. toujours euh, vert émeraude avec du jaune primaire et du jaune pâle hein. On va voir ce que ça va donner. Et là, tu verras te ici pour faire le, le fond là. je crois que je vais faire du verre de vessie aussi là-dessus parce que ça c'est faux c'est entre les feuilles hein. Voilà, on va arrêter après on le avec le couteau. Alors là, je vais commencer la peinture au couteau. Donc, j'ai pris du violet solide et je rajoute du médium d'empattement euh, liquide impasto. Voilà. Et ici, violet solide et je rajoute environ presque la moitié, comme ça. Et je vais le mélanger au couteau. C'est assez foncé, donc il faudra le reprendre sans doute avec un peu de blanc. Hein. peut-être rajouter tout de suite du blanc un peu parce que c'est un peu trop foncé hein. du blanc de titane c'est ouais, déjà mieux peut-être encore un peu on va voir ce que ça donne. On hein. faut bien mélanger. Voilà. Je vais commencer. Donc on commence toujours par les feuilles les plus à l'arrière, le fond. Hein. Il faudra le s'éclairer après parce que là c'est un peu trop foncé. Hein. Thank <laughs> you. Il faut que je rajoute de la couleur, parce que là, ça ne suffit pas. Donc violet solide. Et médium, rajouter à côté médium. Médium dans le patron, remélanger. du blanc, du blanc de titane. Elle est déjà un petit peu sèche, elle est vieille, ce cette, cette, cette tube là. Voilà. Oui, je regarde, il enregistre tout, toujours, parce que là, je n'ai pas encore l'habitude de parler tout le temps pour expliquer ce que je fais. Et maintenant, il me faut, il me faut encore... la couleur, parce que j'ai passé la couleur là, voilà, pour les feuilles de devant, il faut remettre, encore une fois, du médium, l'empatement. mélanger, voilà, parce que il faut mettre les feuilles de devant à la fin. Voilà, on va arrêter ça pour l'instant laisser sécher un peu pour mettre la deuxième couche. Ok, bonjour. Je vais faire les lumières sur euh, les bords des feuilles avec du blanc de titane. Hein? Donc, on a, je, je vais passer comme ça dessus. Plan de titane, hein, voilà. Voilà, plutôt titan. Déjà, hein. On va rajouter un peu des ombres avec du noir d'ivoire. Hein. chose un peu de noir d'ivoire, de tube là, parce que Je vais peindre les pistils de Nénuphar. Avec un petit pinceau à l'eau poil. Hein. Et je prends du jaune. Euh, jaune très clair, c'est du cadmium moyen. Ou du cadmium clair, oui. Ou du jaune de franc. Le jaune de froid, Voilà. Donc, c'est une couleur qui est un peu empâtée, hein. Il faut que la couleur soit un peu épaisse. Hein. se por los tonos del petro de relieve ¿eh? Voilà, je reprends un peu plus. La peinture du nénuphar est terminée. Si ma peinture vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Merci!